bon à l'heure actuelle l'image avec laquelle vous me voyez filmé avec ma nouvelle caméra ça fait déjà plusieurs vidéos que je vous en parle pareil pour ce petit micro cravate mais si je vous en parle c'est pour faire une rétrospective parce que ces derniers jours j'ai aussi par exemple reçu euh, ceci ça c'est mes nouvelles lights qui iront dans mon décor tu vois le truc connecté changeable avec le téléphone et tout C'est histoire de se mettre une petite ambiance douce tamisée dans laquelle vous aurez envie de me faire des bisous au creux de l'oreille mais il n'y a pas que ça parce que s'il n'y a que ça tu doutes bien que je te casserai pas les couilles je peux aussi vous parler bah, de mon nouveau setup son, hein. j'ai acheté euh, une petite table avec euh, également un nouveau casque, euh, brand new casque. Mais ce n'est pas tout, hein. il y a aussi, je me permets de le montrer, un nouveau micro, hein, un petit NT1 et je vous jure, est-ce que, non, mais tu sais quoi, je le fais, je suis, je suis un gamin, je suis un gamin, je le fais. Il y a aussi ce gros bad boy, hein, donc euh, ce, ça, ça coûte 650 euros. Hein. Vraiment, j'ai dit, vas-y, je vais investir dans un nouveau setup son histoire de faire des vidéos et des streams clean, tu vois. Je suis dit, vas-y, tiens, je te fais un truc. J'ai vu 1300 euros le total dont 650 euros juste sur ça. Oh frère, les boutons, ils ont intérêt à me m'm donner les résultats de la Ligue 1. Après, si c'était que ça, on peut aussi parler d'autre chose. À la rigueur, on peut aussi, par exemple, parler de, bah, de celui-ci, tu vois. Ça, ça c'est le grand monsieur. Ça, c'est mon grand monsieur qui va me permettre de pouvoir enregistrer mes propres Z-Stories chez moi, dans mon décor, si je vous montre tout ça en intro. Vous doutez bien, c'est pas pour flex, hein, c'est pas pour dire regardez les pauvres, j'ai acheté du matériel. C'est surtout histoire de vous dire regardez les frères. On essaye d'évoluer. Je vous avais dit à la rentrée que j'allais faire des achats, des choses. Bon, je considère maintenant que je commence à remplir ma part du contrat. Et d'ici, normalement, ce week-end ou dans la semaine qui arrive, vous devriez voir, normalement, le début du décor, les premiers changements, etc., etc. Ça me fait très plaisir. Je ne vous cache pas que c'est très plaisant aussi de recevoir des trucs. En plus, je me permets, hein, vu qu'on est en début de vidéo, je me permets aussi de vous dire que le Z-Story sur la création de Nike est tourné et sort ce dimanche, 19h. Dimanche, 19h, vous allez recevoir une notif YouTube, l'histoire de la création de Nike Z-Story. Hashtag #neuf va falloir cliquer ah je vous le dis il va falloir cliquer abonnez-vous ceux que ceux qui sont pas déjà faits ceux qui ne le sont pas déjà pardon mettez la cloche tout ça faites-moi plaisir et on va partir aujourd'hui parce que moi aussi j'ai envie de vous rendre le plaisir on va aller sur oh, Black Ops 2 baby on va aller sur Black Ops 2 je ça fait quelques mois que je n'avais pas fait de vidéo dessus donc je me dis why not et donc nous voici sur BO2 les amis la game vient de commencer tout va bien je suis sur PC hein, je pense que vous pouvez le voir c'est fluide c'est propre moi j'ai moi j'ai beaucoup de FPS je peux me permettre de venir et perdre mes duels directement en début de vidéo. Ça fait plaisir à toute la Masia. Ouh, attention les petits dooms comme ça, là. En fait, je vous en avais déjà parlé, mais je suis sur Black Ops 2 Plutonium. Hein. Black Ops 2 Plutonium, c'est un petit mode de la version de Black Ops 2. C'est une version un peu plus fine, hein. on va pas... Je ne vais pas non plus vous vendre des miracles, c'est une version un peu plus clean modée avec un sniper, je crois qui n'a pas été patch, je crois que c'est le DSR50 pré-patch, et puis globalement c'est une version clean sans hacker, sans hacker, il y a quelques serveurs modés, mais il n'y a pas techniquement, ou en tout cas pas beaucoup de vrais hackers, c'est-à-dire les casse-couilles qui viennent tourner en rond que tu trouves sur Xbox 360. Hein. Oui monsieur mais que fais-tu dans ce coin, monsieur Nous prenons le B23R, nous voulons le triple kill. Non, l'assiste Toi, toi, toi, toi viens là, toi, toi, viens là, toi. Tu n'as pas le droit de me voler de mes triple kills, tu n'as pas le droit de me voler un kill au B23R, baby. Oui, je kiffe, voir la N94 a été mmh. Wouhou, un peu mes Non, c'est du vol oh, C'est du vol On continue la série 4 Alors en fait, je vous le dis, avec Black Ops Cold War, je me suis dit, ok, je suis obligé de leur faire une petite vidéo sur un autre Black Ops, sachant que Black Ops Cold War, tu vois, c'est un peu la suite de Black Ops 1. Tu sais, ça fait un peu Black Ops 1,5, tu vois, si on compte le fait que Black Ops 2 est quand même, tu vois, dans une période un petit peu moderne, on va pas se te cacher, Black Ops 2, c'est des armes et tout ça, c'est assez moderne, hein, tu vois, c'est quand même pas, tu vois, le c'est pas le Call of Duty époque du grand-père, tu vois, c'est Call of Duty époque du daron plutôt. Ouh, encore un kill reviens là. Ah, je l'ai eu, je l'ai eu, et je meurs pas Je meurs pas, je meurs pas, je meurs pas, je meurs pas, pas, pas. c'est un miracle, c'est un miracle. Attends, regarde, IEM. Ok, super. Là, je leur ai fait perdre l'aide à la, la viser. Oh non. Oh, encore Oh là là là là, là Je suis en train de les démonter C'est phénoménal <rire> Bon, on a tout. Nos streaks. Attention, il y a quelqu'un là. Encore un kill, c'est parti. C'est bien, on enchaîne bien. Ah, je vous le dis, je suis en train de les démonter. Oh, enfin, je suis mort Regardez Regardez ça Que ce soit PC, Xbox 360 ou autre, moi, Black Ops 2, it's my game. Ça a toujours été mon jeu, mon gars. J'ai des streaks de... Merde, je les ai malheureusement pas je les ai malheureusement pas réglés. Je ne sais même pas monter, là, je vous le dis. <rire> Regarde le Dragon Fire au ras du sol, comme ça. <rire> Vivez la vie des hommes de moins d'un mètre soixante. Aucun petit kill. 2 kills, 2 kills, <rire> 3 kills, 4 kills, <rire> mais le Dragonfire c'est horrible, c'est vraiment de la grosse merde, regardez-moi ça. Hop, hop, hop, ça si ça fait pas un miracle, enfin ça c'est pas un malheur, je m'appelle pas, je, je m'appelle pas Zach. À... Bon petit triple kill, c'est bien. Bon là c'est un, un début de vidéo un petit peu décousu, hein. je vous l'accorde, j'ai fait beaucoup de kills, j'ai fait beaucoup de dingueries comme ça, là j'avais vous dit envie de démarrer vénère petite assistance. Et surtout vu que tu vois Black Ops Cold War est reveal dans quelques temps Je voulais vous faire une petite vidéo sur un Black Ops J'ai hésité à aller sur Black Ops 1 parce que du coup ça collerait plus au niveau de l'époque Vu qu'a priori ce sera un entre deux entre Black Ops 1 et Black Ops 2 Moi ça me fait très plaisir Cette époque là moi mon gars elle me fait bender Ouh, attends attends petit double Oh non, la série de 4, sa mère En fait, le conflit de l'époque, la guerre froide, tout ça, tu vois, ça me parle pas mal. Bon, même si je suis sûr qu'ils vont réussir à tourner le scénario d'une manière à rendre les USA encore forcément héroïques, hein. Quand, studio de développement français qui nous fait passer pour les héros et les gentils dans tous les conflits, je le cherche, je le veux et j'y aspire. Ok, un nouveau kill, c'est bien. Peut-être qu'ils vont continuer à spawn, là. Oui, il y a un autre gars ici. Il y a un gars à l'étage, oh, microstation orbital, c'est bien, ça. Ok, bon, il est tout là-bas, on va y aller tranquillement, gentil. Ouais, c'est juste histoire qu'il ne bloque pas le spawn et qu'il puisse continuer à respawn là-bas. Oh non! J'ai failli être tellement monstrueux. Ouh, encore un petit kill, attention, attention, attention. Vive ces serveurs modés, putain, mais regardez-moi ça! Black Ops 200 hacker, c'est un bonheur! Black Ops 200 hacker, c'est un fucking bonheur, les gars. C'est un putain de bonheur, c'est un putain de bonheur. Vous avez un homme. Heureux devant vous 42-13, on est quand même en train de leur mettre du vénère là, hein, je vous le dis. Hein. Oh ce qu'il lui a mis Ça c'était marrant ça. Un premier kill, on avance au rush, on avance au rush. Un deuxième kill, c'est bien, on a plus que 10 balles. Un troisième kill monsieur, le triple kill pour Zach Nani Il va enchaîner, il sait que c'est à sa gauche Un 4 Apparemment il savait que Zach Nani était là aussi. Oh, les tripes Oh, les tripes, monsieur Ils m'ont vu, ils m'ont vu, je suis dans la merde. Je suis attendu, là. Reviens, petit oui oh, oh, oh, oh, cette game était totalement décousue, mon gars Ça, c'était une game décousue j'ai 20 assistances, 61-25, hein, j'ai un petit peu slowdown par rapport à quand j'étais en train de l'éclater, mais 20 assistances, tu te rends compte Bon, j'ai quand même essayé de faire une deuxième game, hein, après le classique Nuketown, mec, j'avais tellement oublié qu'elle existait, cette map. Tu te rends compte du nombre de maps dont on a tout simplement oublié l'existence En plus, je suis sur un serveur du Middle East. Je suis dans un serveur de gens qui sont situés au Moyen-Orient, donc ça risque d'être un petit peu funky. J'ai 100 ping et je pense que tu le vois. <rire> à la durée que ça met à me valider un kill. Il y a moyen d'aller rigoler contre des frérots tunisiens ou autres. Allez, dégage-toi. Eh oui monsieur, doucement Zach Lani va venir vous casser les couilles. Bah ben oui monsieur Bah ben oui monsieur Zach ou oh, tout pardon Ça aurait été magnifique une petite action comme ça Je tiens à prendre cette vidéo pour vous remercier, remercier tous mes frérots qui sont passés. Dimanche dernier, pour me voir commenter le Call of Duty Championship, la finale, c'était très très cool. Bon, aussi à ceux qui l'ont vu, euh, tu vois, en replay bien entendu, mais c'était très très cool. Ça faisait des années que j'avais pas commenté un, un, un événement sur Call of Duty, et franchement, je pense que je m'en suis bien débrouillé, que la soirée était bonne. Donc, euh, vraiment, euh, je vous remercie. Peut-être que ça me chauffera pour l'année prochaine à remettre un truc en place. Euh mais ça, ça, ça, c'est le ping, ça, ça, c'est le ping. Regarde, y a des mecs d'hommes de Tunisie et tout. Moi, je me fais carner comme ça, je me fais cartonner. Regarde, ils sont là, gars, un là. Mais attends, ça a l'air énervé. <rire> T'es mal non, pas ça, ça, ça, ça, la soupe de sang, c'est bon ça. Mais ça à côté, ça a l'air lourd. Ça va au niveau du pouvoir d'achat, ils nous respectent quand même. Donc non, je tenais à vous dire merci. Et si vu que ça s'est bien passé, il y a peut-être moyen que Activision me remette dessus l'année prochaine. En tout cas, on l'espère, et c'était cool. Le petit double, monsieur. Vous voulez du sniper On va donner du sniper. On va faire du sniper, nous aussi, c'est parti. Regarde, il y a des mecs de Oman, de Tunisie, et de plein de pays différents, et moi, je suis là, comme ça, de Lyon, gros. <tri> <tri> Wouhou Allez, viens. Fais pas ton... Fais pas ton enculé C'est bien Oh, dommage Je fais mon enculé, là. Il a un pompe. Mais il fait quoi Regardez, il fait des trois sessions les même je suis mort Je recharge, là, je recharge. Regarde, il y a quelqu'un à ma droite. Oh, dommage Oui, monsieur Oh, le hitmarker, c'est pas cool, le hitmarker, c'est pas cool Le hitmarker, c'est pas cool, cousin Je scope Je suis en mode ultra instinct, monsieur, monsieur Pixel, là. Oh, non, j'ai pompé j'ai rompu le pack, j'ai sorti la secondaire, je suis un homme qui a des valeurs absolument nul à chier, c'est horrible Hop, hop là le double Attends, attends, il y a des gars à ma droite, regarde Non, non, ils sont morts Peut-être à ma gauche du coup Oh non, non, non Oh oh oh, la série 3 Encore, encore Oh là, série 4 Magnifique, ça étape tout de suite devant moi. Je suis bluffant, je suis bluffant, regardez ce que je rentre, j'en bave gros, j'en ai marre, ai eu un appareil photo Un appareil photo, j'ai eu l'appareil dentaire quand j'étais gamin, du coup je bave quand je parle trop fort Non On en rigole bien, on en rigole bien Oh putain ce que j'ai mis J'ai rompu le pacte encore une fois, je suis un homme de base vertu <rire> Il est marrant lui Oh <rire> oh mon dieu, je suis mort, c'est trop marrant. Non, franchement, ce que j'ai rentré, c'est trop, là. Je vous ai dit, on a essayé de faire dans la variation d'armes. On a joué au Scorpion, à la 94 au Sniper. Il manquerait plus qu'un petit coup de pompe, tu vois. Eh, hey, au moyen orient vous êtes pas beaux, ce les frères. Hein non, il te Il va venir devant moi, là, regarde, devant moi, là, je le parie. Il va être là, ici, ici, ici, dans un instant, ici. Oh merde, j'ai pué là, on recharge. Oui, monsieur, encore une fois. Oh, putain, mais je suis vraiment trop chaud, c'est très grave. Vraiment, je me sens dix fois plus à l'aise dans le jeu depuis que je suis passé clavier-souris. Vous m'avez toujours connu, je le sais, hein, à la manette, mais le passage clavier-souris, il a vraiment... Il a été fait en toute fluidité. Voilà, merci, on gêne le trick-kill. Oh non, merde J'ai pas pu avoir lui, derrière. J'ai pas pu l'avoir, le petit niveau 5 Le petit niveau 5 très très tendre. On dirait un faux filet. Et mais le dernier kill, 26-4 pour Zach Nali. J'espère que vous avez kiffé, bizarre. mes frères. Wouh bon, et ben voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. En tout cas, Black Ops 2, franchement, sans les hackers, c'est un vrai bonheur. Pour ma part, je vous dis à dimanche, du coup, pour le Z-Story, 19h. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. A plus